après-midi à toutes et à tous. J'ai euh, vraiment le plaisir de présider cet après-midi euh, très riche et dense, dédié à la transformation numérique, à la signature électronique individuelle ou de personnes morales, au paraffeur numérique avec ESUP signature et au système de gestion des cartes multiservices ESUP et SGC. Nous terminons l'après-midi avec une présentation, plutôt une discussion autour de notre réseau social XIR, communauté.xir.eu, qu'on a mis en place en juin dernier, et sur lequel on souhaite échanger avec vous. Alors s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, vous verrez. Vous n'aurez pas du mal à rester. Euh, je voudrais juste rappeler euh, un petit peu la gestion du temps. Euh, il est prévu 30 minutes euh, par conférence, questions comprises. Alors je ferai le timekeeper pour ne pas déborder euh, sur les cinq représentations. On va démarrer tout de suite. J'ai le plaisir, le plaisir d'accueillir euh, Sonia Gasser-Kuznik, qui est chef de projet à Langès, et qui va nous parler de la dématérialisation à la transformation numérique. Bonjour à tous, euh, donc effectivement, euh, je viens de Strasbourg, de l'ENGES, qui est une école d'ingénieurs et je vais vous présenter euh, notre projet de dématérialisation. Euh, donc euh, je suis chef de projet à l'ENGES depuis euh, septembre 2019. Euh, J'ai passé précédemment 5 ans à l'UNISTRA où j'étais également chef de projet chargé de GED et de dématérialisation. Euh, J'ai intégré du coup l'ENGES euh, fin 2019 pour euh, reprendre en fait un certain nombre de missions. Euh, mes missions principalement sont la dématérialisation. Je travaille également sur euh, le projet pc -School, puisque l'ENGES est, euh, est, est pilote P1 pour ce projet. Et euh, je suis aussi également référente RGPD. Donc le, juste en deux mots pour vous présenter... Euh, L'ENGES, c'est une école nationale euh, d'ingénieurs qui est rattachée au ministère de l'Agriculture. Elle existe depuis bientôt 60 ans. Elle est associée à l'UNISTRA, euh, accréditée CTI. Et donc nous avons euh, à peu près 80 personnels, dont euh, 30 enseignants, chercheurs et, et ingénieurs. C'est une petite école euh, d'ingénieurs. Nous formons des ingénieurs dans le domaine de l'eau et de l'environnement et donc ce sont des profils très recherchés en ce moment. Euh, J'ai intégré donc le centre de ressources informatiques qui est, qui est donc une toute petite équipe, on est exactement 4,25 ETP, donc euh, euh, on est vraiment tout petit. Euh, la, la caractéristique de notre service informatique, c'est qu'il a depuis 20 ans euh, fonctionné avec une développeuse qui a euh, développé une douzaine d'applications en interne principalement autour de la sphère gestion scolarité. Donc une des missions aussi euh, qui m'a été confiée, c'est de travailler sur le remplacement en fait, de toutes ces applications euh, qui euh, doivent être euh, du coup abandonnées pour être remplacées par des outils externes, euh, voilà, développés par des, soit par des sociétés externes, soit dans la sphère de l'ESR. Donc euh, comme je vous disais, donc, on a été intégré du coup euh, un peu naturellement en pilote P1 parce que effectivement euh, le besoin de remplacer notre système SCOL euh, est urgent pour nous, notre développeuse partant à la retraite ce fin 2022. Euh, donc notre projet GED, en fait, il a été initié en 2017. Euh, il y avait déjà eu un travail interne de notre DSI euh, sur euh, ce projet. Quand je suis arrivée, en fait, je l'ai un peu transformée pour l'élargir, en fait, à la dématérialisation puisque la GED, en fait, ne suffit pas aujourd'hui pour faire de la démat. Dans le cadre de notre ministère, je travaille en collaboration avec une autre école d'ingénieurs qui est l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui, en fait, se trouvait en début, fin 2019 un petit peu dans le même timing que nous en termes de gestion de projet. Notre ministère avait fait des appels du pied pour que les écoles se, se lancent en fait dans ces, ces projets de maths Et du coup, il y avait des moyens. Et euh, voilà, les, le NVT avait aussi un chef de projet euh, qui avait été recruté pour l'occasion. Donc, pour mettre en œuvre en fait ce, ce projet de démathes, euh, j'ai proposé en fait à l'ENGES de déployer un certain nombre de briques euh, qui étaient nécessaires pour qu'on fasse une dématérialisation complète des processus. Donc il y a des, des briques qui étaient déjà existantes dans le SI, euh, Un intranet euh, sous Drupal, mais qui était euh, un peu vieillissant, donc qui est en cours de, euh, de redéploiement enfin, sur une version plus récente. Euh, une GED, bien sûr, euh, là, donc, qui devait être euh, mise en œuvre un, des outils de signature électronique donc paraffeurs et certificat de, de signature euh, un archivage pérenne et un, des coffres forts numériques les contraintes en fait, de, du service et de l'école euh, c'est que les moyens humains sont très restreints euh, donc euh, il fallait tenir compte en fait, de cette, cette donnée importante euh, j'avais pas de développeurs ou développeuse sous la main pour euh, mettre en œuvre tous ces outils, faire en sorte qu'ils euh, communiquent les uns avec les autres, donc euh, ça c'était une contrainte également. Moi j'avais déjà une expérience GED sous, sous l'UXEO à l'Unistra. donc ça c'était aussi euh, un critère de choix en fait pour la GED, ça permettait déjà de capitaliser sur tout ce que j'avais appris à faire. Euh, la demande de mon DSI, c'était aussi de privilégier euh, des outils en mode SAS, parce qu'effectivement on n'a pas d'admin système, donc euh, c'est lui qui fait tout. Euh, donc euh, il préfère euh, utiliser des outils en mode SAS. Euh, bien sûr les respects du RGPD, euh, les règles de, du service interministériel des archives de France pour la partie archivage, qui était du coup aussi très euh, restrictif sur les outils qu'on pouvait utiliser sur la partie archivage. Et puis le règlement EITAS pour euh, la partie signature électronique. Donc comment on a organisé le projet On a travaillé en collaboration avec euh, le NVT. Et donc euh, l'objectif là c'était déjà dans un premier temps de mutualiser un schéma d'infra euh, pour, euh, pour la GED. Euh, parce que la GED c'est un des outils qu'on ne pouvait pas avoir en mode SAS. Euh, donc on a opté pour une, une infra commune euh, qu'on a proposé en fait à des prestataires pour qu'ils puissent, du coup, la mutualiser sur les deux écoles. Et donc, on a fait le choix d'un accompagnement euh, commun. Donc, on a choisi la société Ocean Consulting, qui, du coup, nous accompagne depuis, euh, depuis fin 2019 sur, euh, sur nos projets. Euh, donc, ils ont déjà commencé par monter l'infrastructure Nuxeo. Euh, et ensuite, il euh, y avait une partie... donc euh, sur chacun des deux projets de, de, de mise en place de, euh, de processus qui étaient propres à chaque école. On a également travaillé sur euh, la demande d'un développement mutualisé d'un connecteur entre le paraffeur fast et Nuxeo. Océane avait déjà euh, proposé en fait, un système euh, interfacé avec un, un outil de signature électronique euh, qui était un outil... Euh, qui ne pas à nos attentes parce qu'ils n'avaient pas de, de, de SAE compatible avec les règles du CIAF. Donc on leur a demandé en fait de travailler sur un, un connecteur FAST. Et ensuite on a négocié une offre groupée euh, avec le NVT, euh, avec le groupe de capost pour le paraffeur, le, les outils de signature, donc les, les certificats, euh, les coffres Digipost pour les étudiants et le système d'archivage électronique. Donc voilà les outils euh, du coup choisis, euh, donc on travaille avec effectivement une brique NUXEO pour la GED, euh, le parafeur sous FAST, et donc dans le parafeur on a des briques qui sont intégrées, qui nous permettent euh, d'envoyer les documents directement sur Neo qui fait l'archivage légal, et sur DigiPost. Donc nos flux de documents en fait, l'objectif euh, dans cette euh, dématérialisation, c'est d'éviter les euh, interruptions euh, et les rematérialisations de documents. La dématérialisation aujourd'hui, euh, bien souvent, elle euh, ne fonctionne pas, en tout cas mal, parce que le document il est produit par une application métier, et ensuite on l'imprime, on le signe, et on doit le rescanner. Et à, partir, à partir de ce moment-là, on n'a plus de métadonnées provenant de l'application métier, donc l'utilisateur, est obligé de ressaisir les métadonnées dans l'outil. Donc c'est en partie pour ça, parce que l'administration française est très attachée à ce cheminement, en fait, d'éditer un document et de signer, qu'on a euh, des dématérialisations assez lourdes à mettre en œuvre dans euh, nos établissements. Euh, la saisie, en fait, dans une GED, en fait, manuelle, c'est pas trop l'avenir de la GED. Euh, là, ce que je voulais mettre en œuvre, c'est vraiment une industrialisation, en fait, pour que les documents produits par ces applis puissent être déversés directement dans Nuxeo. Donc, on a organisé, en fait, ce, ce schéma pour qu'on euh, puisse déposer les documents dans Nuxeo et que, du coup, le connecteur euh, d'OkaPostfast, développé par Océane, puisse envoyer les documents sur le parafeur dans le parafeur, on a un processus qui est euh, paramétré en fait, avec un certain nombre de briques qui va dire que ben, ce document doit aller ensuite sur le coffre fort numérique de l'étudiant, il doit être ensuite archivé, et euh, Nuxeo en fait, appelle régulièrement euh, FAST pour savoir si le document est signé et le rapatrier dans la GED. Donc on a en fait un stockage SAE pour l'archivage légal mais qui ne permet pas une utilisation pour l'utilisateur pour aller chercher quotidiennement les documents. Donc le document il revient dans la GED pour le, le fonctionnement courant et la recherche courante des services métiers. Donc dans un premier temps on avait phasé le projet avec une priorité sur les documents financiers. Donc on a travaillé sur un premier circuit c'était celui de la demande d'achat. Donc le circuit de demande d'achat chez nous c'est en fait un circuit interne euh, qui euh, donc, euh, établit en fait, un visa sur un document généré par un demandeur qui fait sa demande à son N plus 1 et qui ensuite est transmis à la compta pour l'établissement d'un bon de commande. On a utilisé en fait, deux outils pour faire ce circuit, euh, donc la GED et un, un add-on de NuxEo qui s'appelle Template Rendering, qui permet en fait, de générer un document. Euh, Office, enfin Excel ou euh Word, à partir des métadonnées que l'utilisateur saisit dans le, les métadonnées de Nuxeo. Ensuite, on a un workflow de visa qui va faire circuler le document pour le faire viser par la personne N1 qui doit approuver la demande. Et à la fin du processus, quand la compta valide, le document est figé en PDF pour qu'il ne soit plus modifié. Donc, sur ce, ce circuit-là, il y avait de la signature. Euh, en fait, la discussion là, a consisté en euh, comment dire, orienter un petit peu les utilisateurs pour leur faire comprendre que ce n'était pas obligatoire qu'il y ait une signature, qu'on pouvait simplement, en, fait, en traçant le fait que la personne identifiée avait visé le document, ça suffisait à prouver que le processus était intègre et qu'on avait une traçabilité de qui avait validé quoi. Donc la réalisation là, de ce premier circuit s'est faite entre janvier 2021 et avril 2021. Euh, alors voilà comment on a travaillé avec, euh, avec Océane. Euh, on a séquencé en fait, euh, pour chaque utilisateur toutes les opérations qui devaient être réalisées et on les a ensuite euh, euh, affectées aux outils euh, pour euh, indiquer en fait, de façon visuelle ce que chaque outil allait faire comme opération, ce qui a permis aux utilisateurs de déjà de se représenter en fait, comment allait fonctionner, enfin comment on, nous on se représentait le processus pour vérifier qu'on comprenait bien en fait ce qu'eux font, et ce qui nous a permis après de séquencer de façon beaucoup plus précise chaque opération avec les acteurs et les outils pour pouvoir découper en fait le processus en opération précise et euh, donc là ça permettait d'avoir en fait un, une roadmap en fait de tout ce qu'on devait réaliser dans chacun des outils. Alors notre difficulté là sur ce processus c'est qu'on a une rupture euh, à un moment donné avec CIFAC parce que CIFAC c'est un peu une boîte noire donc euh, on peut pas, en fait, euh, enfin, on peut pas. On peut certainement, mais de façon très coûteuse, s'interfacer avec CIFAC. Donc à ce moment-là, on a une rupture. Euh, donc là, c'est la deuxième partie en fait, du processus qui en fait, s'interrompt au moment où CIFAC entre en scène. On euh, le service comptable en fait, se, se connecte dans CIFAC pour établir le bon de commande. Et à partir de ce moment-là, le document est réinjecté dans l'UXEO manuellement. Alors, on a essayé d'automatiser un certain nombre de choses pour que tout ce qui avait été saisi sur la demande d'achat soit repris en métadonnées sur le bon de commande pour éviter de ressaisir, puis pour fiabiliser les données. Mais malheureusement, on ne peut pas faire d'interfaçage avec SIFAC. Donc là, c'était un peu la limite. Donc là, pour ce deuxième circuit, il s'agissait de mettre en œuvre la signature du bon de commande. Euh, donc là, pour ce travail-là, on a travaillé effectivement avec... Euh, une consultation de nos partenaires, puisque notre agent comptable, en fait, c'est l'agent comptable de l'Inistra. Euh, et on a, euh, pour les dépenses de plus de 30 000 euros, un visa, en fait, d'un contrôleur budgétaire de la DRFIP, euh, qui sont, du coup, des acteurs externes qu'il fallait intégrer dans notre processus pour, déjà, voir avec eux s'ils étaient OK avec le principe, s'ils acceptaient nos pièces signées électroniquement comme valables dans leur système. Et ça nous a permis aussi de travailler sur les, les comment dit, responsabilités d'archivage, à savoir, euh, est-ce que le document signé, c'est nous qui devons l'archiver Est-ce que c'est eux euh, Et si euh, oui, euh, à ce moment-là, est-ce que nous, on peut le, simplement le détruire Donc sur ce euh, processus, on a travaillé avec la GED, avec le parafeur et avec le SAE. Donc, on a euh, du coup utilisé le connecteur du CCO FAST qui pilote l'envoi et qui, du coup, euh, envoie, euh, enfin, l'utilisateur chez nous choisit euh, est-ce qu'il y a un visa du CBR, du contrôleur budgétaire, ou est-ce qu'il n'y a pas de visa. Et à ce moment-là, il y a deux circuits dans nos dans enfin, FAST qui vont s'activer en envoyant le document au CBR pour qu'il y vise et ensuite à notre secrétaire général pour qu'elle signe. On a opté pour de la signature OTP pour, euh, pour le contrôleur budgétaire. Parce qu'à ma grande surprise, en fait, ils n'ont pas d'équipement de certificat RGS 2 étoiles. Ils signent en Adobe. J'étais un peu surprise, mais bon. Donc on a opté pour de la signature OTP pour le contrôleur. Parce qu'en fait, dans euh, vraiment la terminologie, ça s'appelait un visa, en fait, sur le document. Donc on a opté pour de l'OTP. Par contre, notre secrétaire générale, elle signe avec du RGS 2 étoiles. Euh, et ensuite, à la fin du processus, donc là, on a un archivage automatique dans le SAE donc qui nous permet d'assurer la, la valeur probante de ces bons de commande euh, pendant la durée euh, légale qui est d'à peu près 10 ans jusqu'au quitus de la Cour des comptes. Donc ce, ce processus, on vient juste de le finir, euh, il a été euh, mis en production euh, la semaine dernière. Voilà. Euh, le bilan de cette première phase, en fait, c'est que euh, les temps de réalisation ils sont beaucoup plus longs que prévus, euh, malgré des processus qui étaient extrêmement bien décrits. Donc il y avait déjà un logigramme en fait, du, le, du processus, le service financier avait un logigramme. Euh, mais en fait, en discutant avec eux, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui euh, n'étaient pas euh, mentionnées et qui, du coup, nous, euh, nous obligeaient à faire des circuits parallèles, notamment des pièces supplémentaires qui se rajoutaient, qui devaient être signées en plus de ce bon de commande. Donc là, on a dû, euh, du coup, euh, augmenter en fait, un peu ce qui était prévu au démarrage dans les développements. Euh, l'interfaçage de tous les outils n'est pas si simple que ça. Alors on s'est évité un petit peu euh, déjà tout, tout l'interfaçage entre les outils signature, paraffeur, coffre, euh, SAE, en en prenant des outils qui étaient euh, doc euh, Malgré ça, en fait, euh, on se rend compte qu'ils n'étaient voilà, pas euh, très mûrs pour certaines parties. En fait. Euh, il se trouve que le, la brique Digipost, par exemple, elle a été intégrée cet été, elle n'existait pas dans le parafeur. Que finalement, malgré ce, que, euh, ce qui était euh, un peu avancé, ils n'ont jamais fait, en fait d'envoi sur les Digipost de documents qui étaient signés en masse sur, des, sur de, du, du, du DOCA Post Fast. Donc ma collègue, le NVT, un petit peu essuyé les plâtres sur ce, cette partie-là, puisqu'elle a travaillé sur les documents scolarité. Voilà, donc il y a un peu un manque de maturité. On, on sent qu'on est un petit peu au démarrage et ils nous disent à chaque fois qu'on essuie les plâtres, on est un petit peu. Voilà, ça ne nous fait pas particulièrement plaisir d'essuyer de, les plâtres. On, on, a été, euh, voilà, on a été un petit peu euh, impulseur de, de la, la collaboration sur, euh, sur FAST et sur Nuxio. Euh, sur donc euh, certainement que cet outil servira à d'autres euh, établissements. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a mis en œuvre, c'est assez prometteur. Notre prochain objectif, c'est la, déma la dématérialisation du dossier de l'étudiant. Donc là, c'était la deuxième phase du projet qui était prévu. Donc l'objectif, ce serait de complètement dématérialiser ce dossier. Alors, dans un premier temps, sur les stockages de pièces d'inscription qui se qu'on souhaiterait déposer dans notre GED pour gérer au mieux les cycles de vie et les accès aux documents. Donc euh, Sur ces documents, il y a euh, énormément de gestion à faire puisqu'il y a des durées de conservation plus ou moins longues et des accès plus ou moins sensibles. Donc euh, le RGPD nous, nous impose en fait de supprimer certaines pièces. Les archives nous imposent de garder certaines et d'avoir des accès différenciés. Donc on souhaiterait que dès l'inscription, le dossier commence à se construire déjà à partir des pièces que les étudiants vont téléverser dans, dans Pégase pour l'inscription. Ensuite, il y a un deuxième flux qu'on souhaiterait traiter, c'est celui des documents qu'on produit pour le parcours de l'étudiant. Donc tous les documents, que ce soit certificat de scolarité, bulletin de notes, attestation de réussite, tous les documents qui seront produits en fait, sur la justification du parcours de l'étudiant. Donc là, on souhaiterait en fait, du coup capter ce flux provenant de Pégase pour l'envoyer sur Nuxeo, ce qui permettrait de réutiliser notre boucle. Nuxeo envoie sur Fast, Signe, envoie sur le, parafère, sur, sur, le pardon, sur le coffre euh, et retour dans Nuxeo pour le stockage. Donc là, l'objectif final est de proposer à nos étudiants des originaux euh, numériques certifiés puisque du coup ils auraient des documents dans leur coffre euh, qui sont certifiés par un tiers de confiance de l'État, qui leur permettent après de les utiliser dans le, le parcours euh, de leur vie, c'est-à-dire euh, pour monter un dossier euh, de location pour un appartement, pour une inscription dans une autre université, pour un emploi. Enfin, voilà. voilà, les enjeux de la dématérialisation de ce dossier. Ils sont assez importants parce que jusqu'à présent, en fait, le dossier de l'étudiant, c'est un dossier papier, enfin en tout cas chez nous. Donc quand on décide de dématérialiser, l'enjeu, c'est que la response, enfin, le document devient en fait un original, le document électronique devient l'original. Et donc c'est sur le document électronique que se transfèrent les obligations d'archivage. Donc hier il y avait des discussions sur l'archivage de apogée. Alors on dit on laissera les instances Apogée tourner dans les établissements qui passent sur Pégase. Cette question en fait des pièces justificatives des étudiants qui sont déposées, ce n'est pas une question triviale en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était les équipes métiers qui étaient responsables de dire le dossier, il faut le garder tant de temps, il faut le supprimer. Il faut savoir que quand on supprime des documents et des données, on est obligé de demander l'aval des archives départementales de notre région. Et donc même si ce sont des documents électroniques, si c'est le seul dossier qu'on a sur l'étudiant, on a une obligation de demander l'accord de, des archives départementales. Donc du coup, ce n'est pas du tout une question... Euh, ce n'est pas du tout une question euh, qui peut être remise euh, à plus tard parce que si on n'a pas prévu euh, dès l'implantation que le document, euh, la copie de la CNI, il faut la garder tant de temps, que ce document peut être supprimé au ou bout un, un temps plus court, que celui-là doit être gardé 50 ans, je vous laisse imaginer la taille des serveurs quand on en a euh, 40 000 qui s'inscrivent et autant de pièces à chaque inscription. Voilà donc c'est vraiment euh, une question importante et que du coup, les DSI vont devoir gérer parce que les services métiers, ils vont se retourner vers nous à un moment donné pour nous demander... Euh... Alors nous, on se tourne vers eux pour leur dire « Est-ce qu'on peut détruire ?» parce qu'on a nos serveurs qui explosent. Et eux, ils nous disent « Ah mais non, on peut pas parce qu'en fait, on n'a plus de papier. » Voilà. Donc euh, c'est pour cette raison, en fait, qu'il faut bien réfléchir dès le démarrage quand on va dématérialiser. Combien de temps on doit garder ces documents Est-ce qu'on peut en faire qui doit les voir aussi combien de temps. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Merci beaucoup Sonia, c'est très très intéressant. Des questions de la salle Bonjour Olivier, Université Paul-Sabatier. Moi je voudrais savoir, la partie qui n'a pas pu être automatisée aujourd'hui, la boîte noire, vous avez dit que vous n'avez pas pu le faire, mais est-ce que vous avez envie de continuer ou est-ce que vous avez une piste dessus Et là je m'adresse à la salle, est-ce que quelqu'un dans le monde universitaire a travaillé sur cette piste-là ou a réussi à, à amener ces problématiques Je pense que nous allons tous savoir, ou nous avons déjà. Voilà. Alors rien que pour, euh, pour avoir la liste de nos fournisseurs euh, intégrer dans la GED pour que les utilisateurs ne ressaisissent pas les fournisseurs, ça a été compliqué. Euh, donc c'est vrai que euh, moi j'ai travaillé précédemment dans une collectivité territoriale qui utilisait SAP. Euh, j'avais un développeur SAP, quand j'avais besoin d'interfacer ma GED avec SAP, je lui demandais, il me préparait une vue, je récupérais les données, il n'y avait aucun souci. Depuis que j'ai intégré le SR, je suis arrivée à l'UNISTRA, j'ai dit « Ok, je voudrais discuter avec SIFAC ». On m'a dit « C'est pas possible ». En fait, ça, ça coûte à chaque fois des journées de stéria qui euh, facturent euh, du développement. Alors c'est vrai que moi, à l'INGES, je ne me suis même pas penchée sur cette question à nouveau. Je me suis dit euh, « Voilà, c'est pas possible ». Mais maintenant, si on dit « Demain, c'est possible », je prends. Oui, je ne sais pas si la mu est là peut réagir, non sont là <rire> ah, une autre question. Bon, quelqu'un veut répondre à... Non. Juste encore pour compléter, je pense que on signe des documents qui pourraient être aussi validés dans, dans Cifac hein, sans passer par de la signature. Après, on a un peu la maladie de la signature dans la fonction publique. Mais c'est vrai qu'une opération automatisée dans SIFAC avec des validations, on pourrait faire plein de choses dans SIFAC en validation sans passer par de la signature qui finalement est coûteuse en fait pour les établissements. Mais c'est vrai qu'on est sur de la compta publique, on a des obligations sur la chaîne comptable et là on est obligé du coup d'apposer des signatures. Mais voilà, c'est des questions qui vont être évoluées à l'avenir avec ces transformations numériques qui du coup doivent être réfléchies dans les outils, dans tous les outils. Bonjour, Frédéric Bonjour. Ciotat, université de l'Université de Pau et Pays de ladour euh, Vous avez parlé euh, que vous passiez par NUXEO, je crois, pour oui. pouvoir réinjecter des documents qui avaient été signés, avec une saisie des métadonnées. Donc, euh, est-ce que vous pourriez peut-être être plus... pas plus clair, pardon, mais préciser comment ça se passe, en fait Vous, vous écrivez pour chaque processus une interface avec des, des métadonnées on on peut remplir enfin... Alors par exemple pour les processus financiers, on a créé des schémas de données dans Nuxeo, on a créé des types de documents dans Nuxeo qui correspondent euh, voilà, à, des, à, des, à des cycles de vie. Et on a adossé dessus en fait, des, des, des workflows tout simplement qui vont se démarrer en fonction de ce que va saisir l'utilisateur. Les métadonnées qu'on saisit sur le document, ils nous servent à plusieurs choses. Sur la demande d'achat, ils nous servent à générer le document. C'est-à-dire la personne va saisir tout un tas d'infos. Et ensuite, il y a une fusion des données qui se fait avec ce template rendering et qui produit en fait un document Excel. Et pour toutes ces métadonnées, en fait, on va s'en servir pour faire du classement automatique parce qu'on génère un plan de classement automatiquement. La compta nous a dit voilà, on veut un dossier par an. Ensuite à l'intérieur on va à un dossier par euh, dossier commande. Donc on, on séquence en fait, les, les noms de dossiers avec, en automatique en fait, pour qu'ils n'aient pas besoin de saisir avec les métadonnées qui ont été euh, sélectionnées, enfin, saisies par l'utilisateur. Et ça nous permet après de euh, faire des héritages de droits quand le dossier euh, pair en fait, a été rempli. Il va permettre après d'alimenter toutes les pièces qui sont saisies en fait, dans le dossier. D'autres questions Moi, j'ai une petite question. Est-ce que avec Fast, on peut signer des documents sous Mac OS Alors, euh, c'était une contrainte euh, il y a peu. Je crois qu'ils l'ont réglé. Euh, nous, on n'a pas d'environnement Mac chez nous, donc euh, on n'a pas pu euh, on n'a pas pu tester. Mais je crois que oui, c'était une contrainte il n'y a pas très longtemps. Mais je ne sais pas, il faudrait poser la question de nouveau. Mais il me semble qu'il avait, il avait réglé ce problème. Ok. C'est tout bon Merci beaucoup Sonia.